Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les principes sources euh, version approfondie. Donc j'ai maintenant créé une playlist qui reprend euh, sur la chaîne YouTube les différentes vidéos qui traitent du sujet des, des principes sources. Donc il y en a euh, plusieurs dont une première qui prend euh, l'aspect euh, général de ces principes sources qui ont été mis en bouche par euh, Peter Koenig. Après de longues observations dans les entreprises, euh, d'une personne qui est à la base de tous les projets et que euh, identifier ces, cette personne source, cette personne qui a la source globale, euh, permet de, de se connecter à une intuition euh, et, et de pouvoir avoir de la clarté sur le prochain pas. Et ça fait du bien à toute l'entreprise, toute l'organisation. Et donc, euh, j'ai été à une conférence de Tom Nixon qui a écrit un livre sur euh, « The work with the source euh, ». Et j'en ai parlé avec Marie-Hélène Elabout de Facilio. Et donc, ce que je vais proposer dans cette vidéo vient de mon expérience, de évidemment Tom Nixon et évidemment de Facilio avec Marie-Hélène Elbaud. Euh, J'ai pris des notes ici à côté. En gros, un projet se fait à partir du moment où une personne, alors ça c'est ma croyance, euh, ouvre le canal et reçoit un projet, une idée. Et puis il prend le risque d'en parler à d'autres personnes pour matérialiser et mettre au monde ce projet. C'est la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne il y a un an et c'est vraiment comme ça que je, je, moi je l'ai vécu, ça m'est tombé dessus. Et donc un projet ne se met pas en place à partir d'argent mais à partir de ce réceptacle on ose en parler à d'autres personnes et le projet commence à se créer avec des idées, avec des personnes qui mettent en place des choses. Et puis alors une croyance boostante, c'est que c'est le projet parce qu'il est connecté à sa source qui génère de l'argent. Donc c'est pas à partir de l'argent que l'on crée un projet. C'est souvent une erreur de conception. Euh et alors, souvent, les collectifs font appel à, à des accompagnateurs, accompagnatrices pour régler le problème de la gouvernance. On veut avoir des rôles clairs, une structure, etc. Or, il y a des, des, des, des, allez, euh, des impératifs qui doivent être réglés avant la gouvernance. Ça, ça cache une forêt. <rire> euh, et, et euh, ces principes sources sont des éléments essentiels. Qui est la personne source Est-ce que les personnes qui travaillent dans le collectif sont connectées à leur source Ça, c'est une autre vidéo que, que j'ai faite. Euh, et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'aller visiter ces principes sources et la raison d'être, avant de toucher à la gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on devient personne source Eh bien, c'est en se laissant pénétrer par une idée, en laissant son canal ouvert et en se disant « Ah !» et vraiment d'expérience, ce n'est euh, pas le mental qui construit quelque chose, ça vient de plus profond. Et donc du coup, euh, devenir personne source demande euh, de la disponibilité, du temps, de la réception. Elle partait en forêt pendant trois jours euh, sans chercher le résultat, et euh, demandez-vous qu'est-ce que je pourrais faire de, de de plus utile, de plus contribuant Quelle est quelle est cette place que que, que j'ai à occuper dans sur cette planète Laissez venir, laissez venir la réponse. Euh, et une fois que il y a cette, cette cette idée qui devient possible, là il y a un switch. Là il y a euh, mais bon sang, mais c'est possible. Il <rire> y a la personne individuelle devient personne source à partir du moment où il y a le switch, que oui, cette idée, elle peut, elle peut, être, elle peut être possible. Alors, avec Marie-Hélène, on, on a discuté sur différentes thématiques et la manière dont on imagine le processus, c'est celui-ci. Que d'abord, il y a la source du projet qui choisit une personne source, comme un enfant choisit la famille dans laquelle il va ensuite il y a la réception de la source qui amène à une vision et on en parle à quelqu'un sinon on ne devient pas personne source tant qu'on n'en a pas parlé à quelqu'un ses idées ne sont pas euh, matérialisées et puis il y a l'opérationnalisation du projet normalement une personne source n'a pas l'énergie de l'opérationnalisation euh, mais quand même c'est souvent le cas euh, et donc du coup c'est soit la personne source qui opérationnalise soit quelqu'un différent qui met en place cette source là et ensuite naît euh, la raison d'être donc c'est dans ce, ce, ces séquences là qu'on imagine euh, la, la progression alors à noter qu'il y a aussi des personnes sources dans le couple et donc là c'est qui prend le risque ou bien euh, qui montre à quel point tous les signaux sont ouverts, mais, mais laisse l'autre prendre le risque <rire> euh, et c'est souvent euh, quand, quand c'est dans ce schéma là, euh, la personne a repéré euh, son, son amoureuse, son amoureux, euh, montre que tout est ouvert, et l'autre peut la remarquer mais il y en a quand même un qui a vu l'autre en premier. Bon. Euh, alors, à noter aussi que la personne source, c'est la personne qui est la plus vulnérable. Elle canalise, c'est celle qui a euh, euh, facilement accès à la vision, au prochain pas, au périmètre de son action. Ça, je, je développe ça dans la première vidéo. Euh, mais seule, elle n'est rien. Elle est complètement vulnérable et dépendante de sa team, de son, de son équipe, euh, de, de, des personnes qui vont l'aider à euh, mettre en place ce projet-là. Alors, 80% du temps, la personne source est dans le doute. Et euh, c'est inconfortable pour euh, nos sociétés qui veulent tout savoir, euh, mais c'est intrinsèque à sa position. Et donc, du coup, euh, euh, elle est ouverte à ce qui se passe dans le champ euh, de l'équipe à ce qui se passe dans sa vision et tant qu'elle n'a pas de clarté elle ne s'exprime pas sur le prochain pas c'est tout ce travail de maturation d'observation, d'écoute de, de, de ce qui se passe dans le champ des personnes qui sont dans, dans l'équipe qui lui permettent à un moment donné de pouvoir avoir de la clarté et de pouvoir euh, énoncer le prochain pas alors dans le livre de tom nixon il y a une boussole et cette boussole euh, je l'ai je l'ai en constellation donc si vous, vous connaissez déjà ce, ce bouquin et que vous voyez de quoi je parle une possibilité c'est de créer ces espaces euh, sur le sur sur le sol et donc d'avoir au-dessus, il euh, y a écouter, il y a décider, accueillir et partager. Et de voir dans chacun des cadrans comment vous vous sentez en tant que source, en tant que personne source. Et euh, de, de, de, de lâcher sur les trucs qui encombrent et d'accueillir euh, toutes les ressources dont vous avez besoin pour chacun des, des cadrans. Si vous n'avez pas le livre, que vous ne voyez pas de quoi je parle avec la boussole, euh, laissez tomber cette info. Alors, euh, dans la spirale dynamique, ça c'est autre chose que la plupart euh, euh, des personnes que je rencontre connaissent, mais donc du coup, je vais euh, parler un peu technique, mais pour les personnes qui n'y connaissent pas grand chose sur la spirale dynamique, je vous invite à aller voir. Mais donc, on est souvent dans les collectifs qui habitent la planète autrement dans le vert et il y a des pièges du vert et ces pièges là c'est le refus des hiérarchies et le refus du top down donc il y a, à un moment donné la source qui est vraiment dans une approche euh, ascendante donc qui laisse le, le, le, le terrain et toute son équipe euh, euh, faire bouillir le, le chaudron et puis il y a un moment donné où il y a une approche qui est descendante où on est vraiment ok je tranche je décide et je dis quel est le prochain pas et en fait dans l'énergie euh, du, du vert on est plutôt dans quelque chose d'horizontal ou euh, la gouvernance partagée etc et on rejette cette idée qu'il y a une personne source qui, du coup, aurait plus de pouvoir. Mais il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit d'intuition, il s'agit de, de gardiennage du périmètre dont le projet a besoin pour survivre. Sinon, ça devient un truc. Allez voir euh, la fille de Pierre Rabhi qui explique à Issa Padovani euh, euh, ce qui s'est passé dans son projet. Uh, Issa Padovani lui dit tu n'as jamais pris le lead en disant que c'était ton projet que tu cherchais des gens à le mettre en place, pour le, pour, pour le mettre en place. Donc ce rejet du top down uh, est un vrai problème dans les organisations vertes parce qu'il est utile. Uh, la hiérarchie elle est naturelle, elle a été galvaudée, uh, elle fait partie des, des gros pièges du bleu et puis uh, certainement de, de, de l'orange encore. Euh, mais en réalité, dans son archétype, c'est une force parce qu'elle est dans une écoute, dans une bienveillance et dans, à un moment donné, une clarté. Donc, l'invitation, c'est que les personnes sources prennent réellement leur, euh, leur place euh, et passent de l'autorité à l'auteurité, être auteur de, de son projet euh, alors on a parlé aussi de féminin et de masculin là, on, bon, là je, je, je, je mets des pincettes parce que je trouve que ça peut être très essentialiste d'aller là-dedans mais en gros une énergie qui décide, qui tranche dite masculine avec une énergie de réception et d'intuition dite féminine ces deux énergies s'allient à l'intérieur d'une de, de, même personne source. Je ne suis, je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Désolée, j'ai été interrompue, c'était ma source qui appelait. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à, à, à une pratique que je vous recommande de faire. C'est ce que moi j'appelle une source pote, une papote avec ma source. Euh, alors comment je fais Je me mets devant l'ordinateur, j'ai un document qui s'appelle source Pot, et euh, je, je me mets vraiment au point zéro et je me laisse aller à l'écriture intuitive euh, où, euh, voilà, où, où j'écris tout ce qui me passe à travers euh, la tête en étant consciente que je suis pas en train d'écrire un texte réfléchi mais plutôt de réceptionner quelque chose et euh, dans, dans les sources que j'ai réalisé il y en a une qui était euh, une demande de changement de chaise de bureau euh, voilà très pratico pratique. Euh, une autre j'ai complètement oublié ce qui était dit mais euh, une troisième c'était euh, euh, là maintenant euh, écris toutes les idées que tu avais à propos d'une formation que je vais bientôt lancer en avril sur euh, mission de vie professionnelle comment se connecter justement à sa propre source et euh, du coup j'ai arrêté la source POD enfin il n'y avait plus rien à dire c'était genre c'est maintenant que tu écris toutes les idées et je m'attendais à, à écrire jour 1 on va faire ceci jour 2 de telle heure à telle heure on fait ça et en fait non c'est toute la com qui est, qui est sortie donc euh, euh, j'ai eu en, en, en 10 minutes toutes les idées euh, sur euh, les objectifs les intentions euh, qui j'étais et ce qu'on allait ce que je proposais euh, voilà j'ai jamais fait une com aussi rapide et donc voilà c'est un, un petit truc et ne, ne me croyez pas expérimentez le euh, avoir ce moment de où je mets l'intention de connecter ma source donc là cet espace de, de création, de projet. C'est comme ça que je l'appellerai. Alors, pour en revenir à nos moutons, euh, la personne source est responsable de tout son champ. Et les problèmes du collectif reflètent souvent les problèmes de la personne source. Un exemple typique, c'est le rapport à l'argent. Euh, si la personne source a du mal à recevoir pleinement l'argent, euh, il y a fort à parier qu'au sein du collectif, euh, il y ait euh, des problèmes de subsides qui n'arrivent pas, de, de clients qui ne payent pas, des trucs comme ça. Donc c'est très intéressant en tant que personne source de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui bloque dans le système pour aller euh, nettoyer ses propres blocages. Ça, ça peut être euh, un, un bon miroir. Euh, alors, dans le champ de la source, il y a aussi tout ce que les personnes qui sont sources spécifiques, je, je vais en parler un petit peu après, euh, euh, voudraient amener. Et donc, la source globale est celle qui va rappeler le périmètre. Donc, si une source spécifique vient avec un projet, tiens, on pourrait euh, développer ceci, développer cela, c'est à la source globale d'aller sentir si c'est le bienvenu ou si là, euh, elle serait pas en train d'avoir une belle graine pour sa source à elle, donc la source spécifique, et qu'elle pourrait développer ça à l'extérieur euh, du projet de la source globale. Donc, c'est une nouvelle idée euh, de, de source spécifique la source globale la note et elle décide, elle prend position pour savoir si c'est dans le champ ou hors champ de sa source globale. Et puis alors, bah du coup, euh, vient tout, toute une réflexion sur les sources spécifiques. Donc, à l'intérieur d'une un, source globale, il peut y avoir plein de sources spécifiques qui, euh, qui, euh, qui arrivent et... Euh, le fait de dire merci quand la source globale dit merci à toi de développer ça euh, j'ai de la gratitude pour tout ce projet que tu mènes énergétiquement ça reconnaît la source de l'autre c'est très très puissant euh, et ça permet de faire passer le champ si par exemple la source glo globale euh, avait ça en ligne de mire, mais c'était peut-être pas nécessairement ce qui était vraiment au cœur de, de sa source, mais que ça a complètement sa place. Euh, bon, je vais te donner un exemple, c'est peut-être un peu trop abstrait ce que je dis. Donc moi, je suis source globale de EPAU qui est un collectif qui accompagne la résilience écologique, et à l'intérieur de Epau, il y a une personne qui est clairement porteuse de la résilience sociale. Et pendant tout un temps, moi j'étais un peu dans... Mais non, ça fait partie de ma source globale, parce que je voulais tout de suite mettre les dominations systémiques à l'intérieur de, de, du champ, euh, bien avant de rencontrer ces, cette personne. Mais sauf que elle, elle vient avec quelque chose qui est, qui est vibratoirement beaucoup plus clair que euh, ce que moi j'amène et donc du coup au moment où je lui dis mais merci de prendre soin de ça et d'être toi-même la source spécifique de la résilience sociale, moi ouf, ça, ça, ça me dégage de... de je, je n'ai plus à prendre ça en charge dans ma source, ça devient son champ à lui euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, euh, je, je, je relis le, le truc, de, de dire merci et d'avoir de la gratitude, il y a de, de la reconnaissance pour la source de l'autre, énergétiquement, ça se passe dans le champ, et on sent physiquement dans son corps qu'on n'est plus responsable de ça, et euh, on est ancré dans la confiance que l'autre va porter ça de manière euh, euh, euh, autonome et souveraine alors cette source spécifique elle a sa propre vision sa propre autonomie son propre champ euh, et parfois c'est pas conscient et donc si cette source spécifique projette son propre pouvoir sur le pouvoir de la personne source ça veut dire que euh, comment dire, ça peut être euh, révélateur que cette personne spécifique, cette source spécifique, ne développe pas son propre champ. Donc si à l'intérieur du collectif, euh, ça se tiraille, ça se tire dans les pattes, euh, il y a parfois des, des, des petites batailles d'ego entre la source globale et une personne qui n'a pas cette source, il se peut que le problème soit que cette source spécifique ne développe pas son propre champ, que ce soit à l'intérieur du collectif ou à l'extérieur d'ailleurs. Et ça en revient à cette vidéo que j'ai faite euh, il y a quelque temps sur euh, l'union fait la force, c'est le secret, c'est le titre de la vidéo, euh, le lien entre moi, ma source à moi et la source du collectif. Euh... Si je ne suis pas dans la joie dans un groupe où je ne suis pas source, je suis responsable de ma propre joie et si le collectif ne m'en donne plus, je le quitte. Ah Quittons les espaces professionnels qui ne nous mettent plus en joie. D'autres choses vont s'ouvrir, avoir confiance dans cette vie qui, qui n'est pas faite pour, pour, pour qu'on souffre, mais pour être dans la lumière et dans l'amour. Ah <rire> Donc, euh, voilà. Si vous êtes source spécifique et que vous avez une question brûlante, un truc où vous voudriez tellement, tellement que, euh, que ça se développe dans votre collectif, ça, moi, je l'ai vécu, euh, je, je, c'est en fait un signe, gardez-la précieusement, parce que c'est un signe de, de, de plante, d'une graine de source pour vous-même. Donc je, je, je répète le truc, si vous êtes source spécifique et que vous avez une question brûlante, quelque chose qui vous titille profondément dans l'organisation, c'est peut-être très intéressant de la garder, parce qu'elle est peut-être graine de source, pour vous-même. Alors, euh, un, un, un autre point, c'est, est-ce que c'est possible qu'une source soit tarie Et donc, ce que Tom Nixon nous a dit lors de la conférence, c'est qu'une source qui est laissée à l'abandon, si quelqu'un veut la reprendre, c'est une autre source. Parce que, et ça de nouveau, dans une autre vidéo, une personne qui quitte un projet sans faire de passage de source, et qui l'abandonne comme ça, ce projet a beaucoup de chances de péricliter. Mais si quelqu'un reprend, il va le reprendre avec sa propre énergie, avec sa propre vision, et, et ce sera une nouvelle source. Dans une autre vidéo, je raconte comment quitter son job avec élégance, où on parle de passage de source, ça se ritualise et c'est magnifique c'est très facile ça peut être très simple de faire un passage de source. Euh... Si une source n'a pas été transmise proprement, donc il y a beaucoup d'associations dans lesquelles la personne source s'en va euh, mais ne fait pas de passage de source et puis ça, ça, ça, ça crée des tensions et du bordel dans dans le projet, euh, une manière de pouvoir renettoyer ce passage de source, c'est de revenir à la personne qui avait reçu proprement la source à un moment, ou bien même qui était la personne source, même si c'était il y a 20 ans, et que cette personne rappelle la vision du projet. Ah. <rire> je m'emballe, je sens que je m'emballe. En fait, pour moi, ce sont plein de choses qui sont hyper guérisseurs dans les collectifs. Il y a, il y a euh, ces, ces principes sources tels que je les perçois, et que, quand je les expérimente, et quand je les, je les avais euh, intégrés, c'est tellement énorme de tout le potentiel de guérison, de mille et une tensions qui a lieu à l'intérieur des collectifs. Dernier point sur ce, cette source qui se tarit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vol de source donc si moi euh, je, je, je développe euh, par exemple mettre l'énergie au service des collectifs post-croissance euh, si j'ai peur qu'on me la vole euh, et qu'il y a d'autres personnes qui s'y mettent et que je vois que euh, c'est en train de, de, de, de se développer ce n'est pas un vol de source on ne peut pas me la voler ma source elle est, elle est teintée de, de, de, de ma connexion à, à, à comment j'ai reçu, à, à la vision que j'ai, et ça c'est unique. Et si d'autres personnes développent des projets similaires, mais mettons-nous ensemble et, et, et créons des réseaux, parce que c'est parce magnifique des réseaux de sources, et que, que, que c'est infini, que la couverture elle est lumineuse pour tout le monde, et elle est bien grande. Donc voilà, il ne peut pas y avoir de vol de sources. Et euh, je, je clôturerai cette, euh, cette vidéo par euh, le fait de... Euh, quand on fait des constellations de projets qui sont en lien avec ces principes sources, ce qui est, euh, moi, ma nourriture, ce qui me met moi en joie, euh, c'est de voir que c'est une expérience commune autour de son corps, de ses perceptions au service d'une raison d'être et que du coup on a un jargon, on a quelque chose à raconter euh, de, de vécu euh, qui, nous, qui nous rassemble. Je vous souhaite de magnifiques inspirations, je vous souhaite des moments de calme pour aller écouter et je souhaite à vos sources euh, de, de pouvoir euh, euh, circuler à l'intérieur de vous et à vous d'oser euh, énoncer les prochains pas, prendre pleinement euh, corps dans, dans ces sources-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu naît au monde. Euh, C'est notre expression euh, dans notre contribution. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tous les mardis matins, euh, ma, ma, ma figure arrive dans, dans, les, dans la, cette chaîne YouTube. A bientôt